Vu d'une caméra factice, suffit à détourner les voleurs du dimanche d'une autre porte que la vôtre. Et tant pis, si ça les pousse à ouvrir la porte de votre voisin. Remarque, si tu les aimes pas trop, c'est peut-être un truc à faire. Oui. Parfois, ça suffit pas à rassurer maman, pépé ou même mémé qui a toujours un peu de la trouille. Et là, si je parle doucement, c'est parce qu'il y a des voleurs. Acheter une alarme et un système de surveillance vidéo peut être l'idéal quand vous partez au boulot ou en vacances. Et cette vidéo n'a pas pour objectif de vous montrer comment installer votre système. Oui parce que celui-ci n'a jamais été aussi simple et intuitif. Mais je vais tenter de vous donner tous les éléments de celle-ci afin de vous aider à faire votre choix final. Pour la choisir, j'ai cherché du côté des applications smartphones des différentes marques du marché pour voir les commentaires de certains utilisateurs. J'ai constaté qu'une marque sortait quand même bien du lot, tout en faisant attention à ne pas exploser mon budget pour avoir eu du Diagra à 1250 euros et une sous-marque Eden à 50 balles. Même pas acheté chez Ouija ou AliExpress, mais enfin c'était pareil. Les deux étaient difficiles à mettre en œuvre, à installer et fonctionnaient vraiment quand elles voulaient ou quand nous on voulait pas. Alors celle de cette vidéo est de loin la meilleure que j'ai eue. C'est la troisième quand même. En 10 ans ça commence à faire un budget, sauf que là c'est la meilleure du marché. Elle est d'un excellent rapport qualité-prix. EFI. c'est une facilité incroyable à mettre en œuvre et à installer autour et dans la maison. Une application intuitive où tout a déjà été pensé. Même la traduction en français est impeccable. Tout est paramétrable. Et même des youtubeurs qui filment avec des caméras plus pourries. Hein, moi, euh, oh, ça va. La vision nocturne. Bah ça reste une vision nocturne, quoi. L'image est pas très nette, elle est pas terrible. Mais même si elle ne suffit pas à reconnaître le visage du parfait inconnu qui nage tout nu dans ta piscine. Qu'est-ce que vous nagez bien cher Oh là Elle permettra de contrôler que personne ne se noie dedans quand t'es pas là. Et ce, même si au final. de reconnaissance des mouvements dans l'application pour exclure mes chats de la reconnaissance. Autrement, euh, il déclenche euh, la caméra à chaque fois. Les haut-parleurs des caméras, même si c'est pas conçu pour être utilisé en karaoké, pour être poïté quand même, bah ça reste très efficace. Ça permet d'ajouter une interactivité avec l'intrus ou de demander à maman de ramener une tomate du jardin sans avoir à se déplacer. La technologie peut être aussi pratique. Do Ça sera surpris. Un peu con. on peut regretter qu'il faille démonter les camarades extérieurs pour les recharger, moi ça ne me dérange pas, l'application vous donne le niveau de charge, il est facile de les recharger avant de partir en vacances, bon, faut communique à notre compte sur l'application du smartphone d'ailleurs tu peux aussi aller sur le site du fabricant pour te connecter à ton compte et voir tes caméras depuis ton ordinateur sans l'application attends ils arrivent là quoi là j'ai 360 tu peux y aller. Bon en revanche ça fonctionne qu'avec le smartphone. Là tu vois je suis coincé dans mon bureau avec l'ordinateur. Je ne peux pas tourner cette putain de caméra. J'ai oublié mon téléphone dehors. Me demande pas ce qu'il faut dehors j'en sais rien. Alors mon expérience est assez longue avec la télésurveillance et ça m'encourage à t'administrer un dernier conseil. Au revoir.